une ou deux pincées de cette poudre dans ton eau avec du sel pour te laver donc, on a cette poudre à lécher tu mets ça avec de l'huile d'olive le matin sans déposer les pieds au sol ça s'appelle poudre noire tu mets ça tu lèches donc là dedans on a euh, ce remède contre les poisons de nuit il assez sucré donc tu lèches ça aussi le matin là dedans on a des feuilles pour se laver des feuilles de lavage on a de l'huile pour se laver après s'être lavé. Euh, on a cet encens. Cet encens, c'est l'encens contre la sorcellerie. Vous pouvez sentir, ça sent vraiment <rire> le produit anti là Donc cet encens marche avec ça. J calme, je me suis permis de mettre du charbon carrément. J'ai mis du charbon à dans, dans le kit. Comme ça, tu reçois, tu brûles un charbon, tu verses l'encens sur ça. Tu te couvres. Après être lavé et tout, te... tu te couvres. Ça, ça vient sur toi. Généralement, quand. Je peux connaître que quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un les a un accentué de sorcellerie quand cette personne utilise ça. Et quand on fait, on fait ça, on fait ça, la commence à tousser. Ça veut dire que tes poumons là, il y a des mauvais esprits dans le corps. Ils sont en train fait de les faire réagir. Donc l'ensemble, si tu mets ça, tu fais un bain de fumée. Avec ça. Maintenant, je vous ai mis du romarin dans ce kit. Il y en a parmi vous, vous ne connaissez pas, euh, vous ne trouvez pas le romarin. Disponible au Cameroun, en Europe, aux États-Unis. Donc vous faites bouillir de l'eau avec du sucre, vous versez ça là-dedans.